Bien, on, on, on va donc laisser euh, Kaïwa de côté. Peut-être juste oui, intervertir ouais. avec euh, euh, ouais, merci. Euh, Et on va revenir vers Foucault. Euh, et on accueille euh, donc euh, Pierre Ad axassi euh, qui est professeur agrégé de philosophie, et qui prépare donc une thèse sous l'appliation <rire> de Kim et de Perrin et Naoul. Euh, et le titre euh, est encore provisoire. Mais qui s'annonce passionnant, euh, portera donc, euh, cette thèse portera sur la subjectivité du penseur chez Foucault. Donc des questions qu'on a suscitées, qu'on a abordées, qu'on a essayé d'abord enfin traiter, non pas directement vis-à-vis de Foucault, mais, mais qui vont sûrement du coup émerger ici, peut-être. Euh, et donc les, les recherches de, de Pierre Médis portent sur euh, les liens entre subjectivation et pratique de la pensée dans la, dans la pensée de Michel Foucault et plus largement donc dans la philosophie française contemporaine. Euh, et il a participé donc à la prochaine publication d'un ouvrage collectif, d'un volume collectif sur le corps, euh, qui s'intitule donc Le Corps et qui sortira chez Lambert-Lucas euh, en octobre prochain, donc de façon imminente. Voilà. Bien. Et donc aujourd'hui, Pierre Médier va nous proposer une communication qui s'intitule « Êtes-vous sûr que ce type de discours soit effectivement libérateur ?» Waouh wow. Vous allez remettre en question tout ce qu'on a dit, c'est ça <rire> On vous écoute. C'est pas ce qu'on attend d'un philosophe. Mais absolument. <rire> Vive les questions. Bon. Euh, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, je suis honoré de parler devant vous euh, et devant ce public où il y a aussi beaucoup euh, d'étudiants. C'est un public euh, ouais. très important pour moi, donc euh, je suis euh, vraiment honoré. Alors, cette phrase, qui est une question effectivement. Êtes-vous sûr que ce type de discours soit effectivement libérateur Elle est posée par Foucault en 1977 dans un texte qui s'appelle « Non au sexe roi » et où donc Foucault euh, s'interroge sur la manière dont on parle systématiquement du sexe, et à propos de la littérature d'Hervé Guibert, et puis dans une discussion qui, qui devient plus générale, il se demande si ce type de discours, qui en l'occurrence rabat constamment les choses sur la loi du, de la, du sexe, de la sexualité, est effectivement libérateur. Tout ça, ça se situe dans la ligne directe de ses analyses de 76, La volonté de savoir, premier tome de son histoire de la sexualité. Cette phrase je la prends et je la sors de son contexte, <rire> voilà, pour euh, dire que ce qu'il est possible d'inférer comme questionnement plus global pour aujourd'hui, euh, à propos d'une politique de la littérature, c'est euh, peut-être euh, quelque chose qui est de l'ordre de ce type de questionnement. C'est possible qu'il y ait une ou plusieurs politiques de la littérature, hein, il y a ce S, voilà, euh, et c'est sûr, on l'a bien vu hein, aujourd'hui, ça pose un certain nombre de questions spécifiques euh, à la politique comme à la littérature. Mais pour moi, il y a une condition à tout ceci, euh, c'est qu'il faut que le langage ait un lien avec la liberté. C'est un peu hein, de l'ordre euh, du présupposé, je veux dire, bah, littérature sans langage, c'est compliqué, euh, politique sans liberté, c'est compliqué aussi, voilà, je vais m'engager dans cette question-là, qui qui est pour moi un des présupposés de, de politique de la littérature. Et donc, dans cette ligne d'interrogation générale, la question que je vais poser au corpus foucaldien, et dont je vais lire la matrice dans cette interrogation euh, qui est formulée en 77, euh, c'est de savoir à quelles conditions, chez Foucault, avec Foucault, pour nous aujourd'hui, mais avec Foucault, euh, on peut dire que le langage est un effet libérateur. Première chose, chez Foucault, évidence, tout de suite, d'un soupçon, sur le caractère libérateur du langage. Ça, ça va pas de soi, chez Foucault. Jamais. Euh, deux choses à ce propos. Bon, avant de rentrer dans, dans le déploiement un peu plus technique, La Volonté de Savoir, qui est publié en 1976, questionne la libération de la parole, c'est-à-dire ce lien entre libération et parole, à partir de ce que Foucault donc appelle l'hypothèse répressive, c'est-à-dire que s'il faut libérer la parole sur le sexe, bah c'est parce qu'elle est censurée. Réprimer. Donc il faut libérer. Face à la censure, face au silence, face à ce qui est de l'ordre du mutisme imposé, cette discrétion sur le sexe, euh, voilà, victorienne, qui serait, pourquoi pas, imposée par un capitalisme qui veut euh, toute notre énergie pour le travail, bah, il faut parler du sexe librement. Et donc, par exemple, il faut faire une psychanalyse. En 1976, c'est ça. Avec Lacan, c'est mieux. <rire> en 1976. Donc, dans la volonté de savoir, Foucault va reconstruire tout un agencement de savoir-pouvoir, un dispositif qui balise cette libération de la parole et qui la stimule aussi, c'est-à-dire que oui, on parle plus volontiers mais dans un cadre contraignant qui configure ce que l'on peut dire et la manière dont on le dit. Se faire écouter par un psychanalyste euh, c'est pas rien et ça configure d'une certaine manière ce qui est dit, ce qu'on dit et ce qu'on retire de cette parole. Au-delà même, hein, de la configuration, bon, ça c'est très propre à Foucault. Il y a même le fait d'inciter à dire. Il faut dire. Voilà, il faut parler. Ça, ça gêne beaucoup Foucault euh, par rapport aussi à une idée de libération de la parole. Euh, la libération de la parole, parfois, c'est peut-être aussi la possibilité du silence. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de « il faut dire ». Bon, Foucault jette le soupçon là-dessus. Deux types de gros soupçons, donc, dans la volonté de savoir. À partir de la volonté de savoir. Le premier, c'est le dire contre le faire. Ça c'est une idée très importante chez Foucault hein, par rapport à son travail sur la sexualité qui vient vraiment de là et qui donne lieu à la volonté de savoir comment ça se fait qu'on parle de libération sexuelle, qu'on qu ait cette ambition-là et que ça prenne la forme d'une libération de la parole. L'objet de la sexualité c'est quand même le corps, le plaisir, en tout cas de manière plus, plus immédiate, donc c'est ça qui quand même euh, étonne beaucoup Foucault, hein, ce déplacement euh, du point de vue de la parole, pourquoi c'est pas... Et puis un soupçon, quand même, déchiffrer la vérité de son désir, pourquoi on n'a pas une intensification joyeuse des pratiques sexuelles C'est quand même ça l'idée. Bon, c'est la dernière phrase de la volonté de savoir. Ironie de ce dispositif, donc tout ce dispositif euh, de sexualité, il nous fait croire qu'il y va de notre Libération. Libération entre guillemets, hein, ce qui montre bien à la fois euh, la présence dans le discours contemporain, c'est-à-dire c'est un terme que Foucault entend et, et qui reprend, et aussi la, la distance euh, du soupçon. Euh, Qu'est-ce que l'ironie ici C'est, comme quand on dit ironiquement, euh, voilà, je vous parle de quelqu'un que je que n'aime pas, mais je vous dis, je l'adore. Je l'adore. Bon, ça c'est ironique, c'est-à-dire c'est dire, dire euh, quelque chose qui n'a pas forcément le même sens que la matière de ce qui est dit, bon, ce, cette notion de dédoublement, euh, bah ici c'est prendre la parole, ça se veut libérateur, mais c'est pas forcément libérateur. Donc ça prend une forme d'illusion, la soi-disant libération n'est pas toujours la libération effective, et il ne suffit pas de libérer sa parole ou de dire qu'on se libère pour se libérer effectivement. Deuxième type de soupçon, euh, deuxième type de soupçon l'image contre le mot alors ça c'est un texte un petit peu moins euh, cité de la volonté de savoir et pourtant je l'aime beaucoup, le texte euh, du début, sur, du, du tout début de la volonté de savoir sur ce que Foucault appelle le bénéfice du locuteur c'est à dire sur l'image subversive à peu de frais euh, si on est dans l'hypothèse répressive c'est pas forcément parce qu'on n'a pas compris ce que c'était le pouvoir, c'est aussi parce que il ben, y a une manière de, Foucault dit, prendre un peu la pause, une certaine manière de parler de sa sexualité, de dénoncer la répression avec courage, qui a un bénéfice pour le locuteur. Dire qu'on est réprimé alors qu'on ne l'est pas vraiment, parfois c'est la meilleure manière d'aller direct au statut de résistant. C'est quand même ça, ce que nous dit Foucault. Donc. Euh, cette manière dont Foucault décrit la, la façon de parler à son époque, il parle de solennité, d'allure transgressive, de conscience de la posture de la subversion, bon, Foucault s'en méfie beaucoup, euh, et en ce sens... Euh, la remarque est très lourde par rapport à la pensée de Foucault, qui a tant parlé de la transgression au début de, de, de son travail, hein, dans les années 60. Là, ce qu'il pose, alors que si on est vraiment dans cette idée de l'opposition du faire et du dire, on, on a le spectre de la contradiction un peu performative, hein, c'est-à-dire de dire des choses qui ne font pas euh, vraiment ce qu'elles veulent dire, ou d'une opposition entre le faire et le dire. Ici, euh, c'est quand même la possibilité, c'est suffisamment... Euh, euh, ça met suffisamment tension au corpus foucaldien pour le souligner, la possibilité d'une fausse transgression, d'une image de la transgression qui n'est pas vraiment transgressive et qui a un bénéfice pour le locuteur. Et donc, c'est non pas le, la contradiction performative ici qui fait obstacle à l'effectivité de la libération dans le discours, c'est la possibilité sophistique, semblant, faire image dans le discours, euh, qui, qui risque... Euh, en nous associant à une posture de courage euh, qui, qui n'est peut-être pas réellement libératrice, euh, de, de, de nous leurrer aussi. Donc face à ce double risque, cette évidence du soupçon, euh, entre la libération vaine et la libération voilà, factice, euh, j'insiste sur la question que, que, que, que j'étudie, euh, qui et ce qui, qui, qui pointe vraiment le nœud du lien entre discours et libération, c'est-à-dire la question de l'effectivité. question de l'effectivité, du « effectivement » qui redouble ici la question du libérateur. Et donc, je me demande à quelles conditions les mots peuvent effectivement servir à dire quelque chose de libérateur. Alors là, chez Foucault, on va se heurter à autre chose qui n'est plus l'évidence d'un soupçon, mais qui est la dangerosité de ce qu'il décrit comme un fait, qui va être la base de l'effectivité hein, de, de cette libération, le fait que les gens parlent. Malgré ce soupçon généralisé que pose Foucault, qui est porté sur la libération massive de la parole, il y a aussi chez Foucault une attention constante à ce fait, ce qu'il présente comme un fait, les gens parlent. Il le qualifie d'un adjectif, c'est périlleux que les gens parlent. Et donc, euh, Au-delà de tous ces obstacles qui s'opposent à l'effectivité, on a chez Foucault aussi un sol, un espace de cette parole des gens, où la parole des gens, elle est jugée si puissante qu'elle est dangereuse. Donc, euh, Foucault arrive à ce type de questionnement, dans l'ordre du discours, mais qu'y a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens parlent et c'est ça que je voudrais réactualiser ici en me demandant finalement comment c'est possible qu'un penseur qui a en lui un tel soupçon, en lui c'est-à-dire dans son corpus, un tel soupçon sur la parole et la libération de la parole, et en même temps une, une telle charge sur le caractère périlleux de la parole. est quand même quelque chose qu'il faut démêler. Dans l'ordre du discours, qui est sa leçon inaugurale au Collège de France en 1970, donc un petit peu préalable à, au, à la volonté de savoir, Foucault analyse les procédures par lesquelles le discours... Euh, est contrôlé ou est organisé, ordonné, euh, ce qui limite euh, la parole des sujets et puis qui configure par avance les propos qu'il est possible qu'ils tiennent, les, les, les énoncés qu'il est possible de, de former. Donc, par exemple, de la folie, on ne peut pas, on va pas euh, former tout énoncé, on va plutôt en parler sur le registre de la maladie mentale. Il hein, y a un ordre du discours, on ne dit pas n'importe quoi, il y a des régularités. Et donc, le fait que les gens parlent, quand même, fait danger. Donc, malgré cet ordre et ce qui nécessite peut-être aussi cet ordre. Donc, je pose la question avec Foucault, question que lui, il pose dans l'ordre du discours. Où est donc le danger Deux niveaux de dangerosité. Un niveau qui est de l'ordre de la philosophie générale et un niveau qui me semble être de l'ordre du, du contexte dans lequel écrit Foucault. L'évidence générale, bah, c'est la puissance du dire, de la possibilité du dire. Les gens peuvent dire ce qui est interdit. Il est toujours possible de dire ce qui est interdit de dire. C'est toujours possible. Et euh, bon, on connaît plein d'exemples de ça. Bon et mauvais, c'est la possibilité du blasphème qui fait, atteindre au qui fait atteinte au sacré, la possibilité de l'insulte qui fait atteinte à la sensibilité, la possibilité de la critique qui fait atteinte au consensus, la possibilité de la rumeur euh, voilà, malveillante, calomnieuse, qui fait atteinte à la dignité. Donc euh, ça, c'est... Les gens parlent, les gens parlent. Et puis, au contraire, la dénonciation courageuse qui fait atteinte à... Euh, les, la jouissance, voilà, euh, tolérer euh, des pervers, euh, voilà, la jouissance parle, euh, les, pardon, non, les <rires> gens parlent, les mots, les gens parlent, ça va se savoir, les gens parlent, euh, faut, faut, faire, faut, faut faire attention. Donc ce lien entre les gens parlent et le danger, il est évident au niveau de la philosophie générale, mais il faut quand même rappeler, et c'est ça la tension euh, qui fait que ce danger, il n'est pas, contrairement à une image qu'on peut avoir de Foucault un peu... Euh, voilà, qui, qui adore le danger, qui adore le risque, tout est dangereux, euh, oui, attention quand même, il euh, y a beaucoup de raisons qui vont inciter à interférer dans le dire, pas que des mauvaises. Pas que des mauvaises, il euh, y a de bonnes atteintes euh, à la liberté, il faut quand même rappeler que la liberté c'est aussi la possibilité de faire le mal. Donc, euh, toute parole n'est pas bonne à dire, et le fait que les gens parlent comme ça de manière déjugulée, au niveau de la philosophie générale, c'est quand même compliqué, il faut, faut toujours une, quand même une certaine forme de contraintes, pour donner de la puissance à la liberté. Je dirais qu'il y a une difficulté de contexte aussi, je ne vais pas trop m'attarder, mais je pense que c'est l'après-coup de mai 68, c'est-à-dire qu'en mai 68, il y a vraiment la libération de la parole, avec une grosse tension là aussi, autour de liberté déjugulée et contrainte. Il euh, y a une jubilation de la possibilité révolutionnaire dans la prise de la parole, bon, c'est la phrase de De Certeau, euh, pour une nouvelle culture prendre la parole, donc vraiment prendre la parole devient une, une nouvelle culture, hein, c est, c est, ça devient quasiment un idéal, on a pris la parole comme on a pris la Bastille, donc il y a vraiment quelque chose dans la prise de parole qui est très très fort par rapport à la possibilité de la libération politique. Et en même temps, il y a une inquiétude qui est bien formulée de manière un peu lapidaire par euh, Jean-Pierre Le Goff là, dans son livre sur euh, Mai 68, « L'héritage impossible », où il retrace les archives de l'Odéon, des assemblées générales, et où il note, c'est vrai que tout peut être dit, mais dans le brouhaha le plus total. Donc la pure libération de la parole, euh, euh, fait peur aussi, et peut-être auto-contradictoire, elle ne peut pas se penser comme telle. Aucune limite à la libération de la parole abolit l'effectivité de la parole absolument libérée. Euh, bon, ça, on, on en a aussi fait l'expérience très récemment, c'est encore quelque chose qui continue de structurer. si on fait une analyse un peu archéologique de la chose, ça continue de structurer le paysage dans lequel on pense. Je pense à Frédéric Lordon dans son analyse de Nuit debout et comment ces prises de parole réinstaurent une police, c'est-à-dire une nécessité de faire des règles et de les faire respecter. Euh, vous vous souvenez, hein, les... c'est quand même une forme de régulation de la parole et puis Barbara Stiegler récemment aussi dans Du Capot Grève, quand elle raconte les scènes d'Assemblée Générale, bon cette question euh, semble se poser encore hein, euh, bon, elle, elle apporte des solutions euh, qu'on peut euh, réfléchir mais la question se pose en tout cas encore donc je pense qu'elle structure toujours notre image de, de, de la libération de la parole, notre pensée de la libération de la parole donc la possibilité de lier discours et libération, elle est ouverte à partir de ce sol d'effectivité du fait que les gens parlent, mais en même temps, elle n'est pas euh, résolue puisque euh, on voit bien qu'il faut quand même instaurer une certaine forme de contrainte pour que le discours soit effectivement libérateur. Il ne suffit pas de le lier à la notion de liberté. Euh, on est à la limite de la quand même, dans cette impasse-là qui est configurée par euh, l'héritage de, de mai 68 et puis cette difficulté de philosophie générale. C'est qu'il faut bien s'interroger sur l'effectivité de la libération face à la possibilité de libération factice, mais en même temps il faut déterminer un type de discours qui permet la libération. Ce qui pose la question de savoir si on n'est pas en train d'imposer à la libération des formes qui en feraient une fausse libération. On retombe dans la question du dispositif de savoir-pouvoir mmh. qui configure la parole. Euh, une libération de second ordre. Hein, dites ce que vous voulez, mais comment vous, vous a dit de le dire, quand même La difficulté est à, à cet endroit-là. Euh, bon, porri qu'on peut dire qu'on qu qu retrouve aussi quelque part dans le célèbre slogan « interdit d'interdire » C'est-à-dire que la contrainte peut-elle s'annuler sans se supposer elle-même, euh, sans se poser à un autre niveau euh, Bon, la, la, ce, ce sont des difficultés lourdes en philosophie. Hein. La liberté qui transcende toutes les déterminations, puisqu'elle a quand même une dimension euh, créative pour le sujet. Est-ce qu'elle peut être déterminée, même au niveau conceptuel, sans être en même temps annulée euh... La possibilité, en même temps, du brouhaha, la possibilité, comme dit Serge Lesour, Le Sourd dans commentaire, le sujet des discours aux parlotes libérales de la parlotte du discours ineffectif, du pur plaisir de blablater sans que ça n'ait aucun lien avec la libération effective, ça impose quand même de thématiser la contrainte. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de viser un tout faire avec le langage, mais il faut quand même thématiser un faire quelque chose. Bon, ce qui revient, à euh, poser la question du que faire, on en avait parlé ce matin à un autre propos, euh, la poser sans qu'elle devienne l'imposition d'un quoi faire. Viser un juste milieu entre liberté et contrainte, mais quand même déterminer le juste milieu. Il s'agit donc, au fond, euh, de poser une question, d'ouvrir une interrogation, euh, et c'est ça, un geste de philosophe. Euh, et peut-être qu'il faut la poser sans aller jusqu'à déterminer des réponses. C'est euh, ce que je vais essayer de voir maintenant, c'est-à-dire sur ce terrain miné qui est celui de la dangerosité du discours, qui est contrôlé par de nombreux dispositifs contraignants, euh, comment faire pour relier la possibilité de la parole à l'ambition d'une libération effective Est-ce qu'on a chez Foucault de quoi penser ce « que faire ?» Alors il me semble que oui, dans cette, ce troisième temps que j'appelle « échange de bons procédés », procédé étant le concept hein, de Foucault dans le Raymond Roussel, qui s'oppose selon moi à procédure, procédure d'ordonnation du discours, qu'on trouve dans l'ordre du discours. Euh, bon, je veux avoir le temps d'aller jusqu'au bout, donc je vais passer sur euh, l'idée que tout ceci s'inscrit dans une certaine manière de faire de la philosophie, qui est celle de Foucault, qu'on peut euh, résumer sur l'image de la boîte à outils, c'est-à-dire l'idée que Foucault ne nous propose pas un système, Foucault ne nous propose pas euh, des, des, des concepts euh, voilà euh, comme euh, d'autres des concepts systématiques euh, à la Hegel, il nous propose des outils euh, dont il dit qu'il faut les utiliser euh, qu'il n'écrit pas pour des lecteurs mais pour des utilisateurs euh, et ces outils c'est vraiment le paradigme, c'est pas la boîte à outils euh, du garagiste moderne, vous savez vous la branchez sur la voiture ça vous dit hop le problème il est là c'est fini c'est vraiment l'outil euh, la, la boîte à outils, le tournevis, le truc, on ne sait pas à quoi ça sert, mais ça peut servir à quelque chose, c'est vraiment ça l'idée, cette idée de la matérialité du discours, cette idée de la matérialité de la pensée, du faire quelque chose, bon, le terme tout à l'heure a été prononcé, de travail, travailler à faire quelque chose. Et donc, euh, on peut reconstruire chez Foucault si on, si on, on reprend... Euh, au-delà du concept d'outil, l'outil dans le langage, c'est-à-dire le procédé, ce qu'il appelle le procédé, on peut, il me semble, reconstruire trois types de procédés, de grands procédés, de grandes opérations, qu'on peut mettre en œuvre sur le langage à partir du corpus foucaldien. Ces trois procédés, je les extrais de ce qu'on stabilise en général comme les trois périodes de Foucault, donc 60, 70, 80. Premier procédé, décalé décalé par rapport à l'attendu rationnel, à l'attendu de la raison, ça c'est le procédé, je dirais années 60 chez Foucault. Dans le texte sur Roussel, on trouve une manière euh, de décrire ce procédé, dire autre chose avec les mêmes mots, donner aux mêmes mots un autre sens. C'est-à-dire, en fait, jouer sur la dimension sémantique, resémantiser autrement, différemment avec une petite subversion. Alors c'est un peu hyperbolique euh, ce geste-là dans le discours des schizophrènes. Hein, tous les manuels de psychiatrie sur la schizophrénie euh, et même les plus récents montrent que c'est le consensus sur les troubles du langage dans la schizophrénie. C'est ça, c'est le rapport à la à l'atteinte sémantique. Donc c'est selon moi c'est vraiment pour ça que l'écrivain schizophrène intéresse à ce point à cette époque-là, c'est parce qu'il y a cette dé, ce décalage sémantique dans le langage qui intéresse beaucoup euh, ces auteurs-là et euh, la possibilité du décalage sémantique, je dirais qu'elle est à double tranchant. Elle donne une créativité inouïe, qu'on voit dans les, dans les textes euh, des auteurs qui sont étudiés par ces penseurs, puisqu'elle libère les mots de leur sens établi euh, conventionnellement, mais elle peut aussi donner une impression d'inintelligibilité, qui va faire relâchement trop fort par rapport au langage courant. C'est ce que Jean-Houry, hein, dans Création et Schizophrénie, appelle « la dire » à dire, euh, à privatif quoi, c'est-à-dire qu'il y a un tel détachement par rapport à la, à la sémantique normale que c'est égaré dans le dire, c'est la dire, il n'y a plus de dire, un, reconstructible. Donc il faut quand même le maîtriser, mais cette idée d'une forme de, de, de folie, d'une forme de décalage, de, de twist dont on connaît le, la fortune dans les corpus qui sont inspirés de la French Theory, dans, dans, donc dans tout ce qui est itération, ressignification, parodie, drague... Bon, ce, cette idée d'un grain de folie euh, dans, dans le rapport au langage, euh, l'idée qu'on peut être euh, bon délire, qu'il y a un bon délire. Comme on dit de quelqu'un, lui il est bon délire. C'est très important. Pourquoi Parce que ça induit une forme de rupture avec la rationalité en tant qu'elle est déterminante en tant qu'elle configure des attendus, en tant qu'il y a une prévisibilité. Il ne faut jamais négliger cette possibilité du jeu de mots et les gens qui font des jeux de mots, parce qu'ils nous rappellent ça. Ils nous rappellent qu'on ne peut pas aller jusqu'à abolir, sauf vraiment à, à être dans un, une image vraiment de la machine, euh, on ne peut pas aller jusqu'à abolir une zone inéliminable de créativité. Dans l'exercice du langage et dans l'exercice de la parole. Et c'est très dangereux de, de vouloir penser de cette manière-là. Donc, j'insiste sur ce premier procédé, pour libérer effectivement dans le langage, décalé. Second procédé, interpeller. Procédé années 70 pour Foucault, par rapport non plus à la rationalité, mais par rapport à la normativité du pouvoir. Alors bien sûr, le pouvoir, je ne rentre pas là-dedans, mais n'est pas un objet que possèdent les uns au détriment des autres, mais ce qui anime un champ de bataille, de stratégie, voilà. Bon, dans sa distribution, il y a quand même ceux qui sont aux commandes et ceux qui sont commandés, hein, le, le plus souvent, euh, et le langage permet d'interpeller ceux qui exercent un pouvoir, euh, dont on estime qu'il est injuste, donc dans une configuration précise, dans ce champ de bataille de la stratégie. Euh, c'est la ligne qui commence au moment du travail avec les prisonniers, qui pour moi est vraiment fondamentale hein, chez Foucault, donc euh, les années 70, le moment du groupe d'information sur les prisons, et qui va jusqu'au courage de la vérité, donc c'est un procédé qu'on peut vraiment euh, repérer jusqu'à la fin. Je dirais que au niveau de l'existentiel, bon je vais juste le suggérer, euh, ce courage de la vérité s'appuie aussi sur une rage de la vérité, le thème de la rage, il est discret, mais il est fondamental chez Foucault, dans le corps utopique, hein, le corps utopique, il est utopique parce qu'il est traversé par la rage utopique. Euh, dans le dispositif de sexualité, la dernière chose dans l'énumération que Foucault fait de ce qui est capté par ce dispositif, c'est les grandes rages. Donc faut pas négliger ça, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a ça, hein, au niveau de l'effectivité d'une libération, il y a cette puissance affective-là qui va jusqu'à l'interpellation et à ce courage d'interpeller. Euh... Bon. Et troisième procédé, après décaler et interpeller, fabriquer. Fabriquer, donc par rapport, ça c'est le procédé années 80, donc par rapport à la subjectivation euh, dans le langage. Ici, il s'agit de se constituer un rapport singulier à la parole, d'élaborer un style, un style d'existence, euh, une esthétique de l'existence. Euh, élaborer un style par rapport au langage. Donc là aussi un certain nombre d'auteurs en ont bien parlé euh, y compris dans le champ contemporain c'est pas nouveau. Foucault euh, étudie les carnets de citations des auteurs antiques, les euh, Bon, plus récemment euh, Marielle Massé a beaucoup et très bien parlé de ça euh, style manière façon de lire de parler d'être de, dans le langage euh, bon. euh, le principe de ce procédé il est très bien illustré par Simone de Beauvoir dans ses carnets de jeunesse ses cahiers de jeunesse cahier de jeunesse où elle a ce type de pratique de citation qu'elle reprend elle cherche elle se pose des questions elle ouais, est très jeune euh, et où elle écrit je construirai une force où je me réfugierai à jamais euh, bon sans préjuger que la fonction à assigner soit celle de refuge, ce dont je ne suis pas sûr, il euh, y a quand même cette attitude-là de fabrication dans, voilà, et ça, on connaît tous ça, hein, les petites notes qu'on a, les, les petites, euh, voilà, ce, ce, bon, ce, cette, ce rapport au langage euh, qui fait que la parole, au bout d'un moment, par ce travail, elle peut avoir un point subjectif où elle a une certaine efficace, une certaine configuration pour un sujet. Euh une manière singulière d'utiliser les signes. Troisième procédé donc, fabriquer, s'engager dans une temporalité progressive où on peut constituer quelque chose comme un rapport subjectif au langage, une parole, euh, une manière à soi de parler des choses. Pour conclure, à partir de là, parce qu'on ne peut pas se poser la question de l'effectivité sans quand même aller dans l'exemple contemporain, en tout cas je pense pas, donc pour mettre en cohérence ce que je dis avec mon dire, euh, je voudrais donner un exemple de la manière dont ces procédés sont toujours employés dans certaines prises de parole qui, à mon avis, sont effectivement libératrices. Quiconque a traversé la place de la République à Paris cet été l'a vu, cet homme Noir qui distribue son journal à qui veut bien l'entendre. Son journal, je l'ai, c'est la voix des sans-papiers. La voix des sans-papiers, bon, le nom parle de lui-même. Ceux qui passeront vers Montparnasse en rentrant de ce colloque verront peut-être aussi sans logis. Dans ce texte, quand on le lit, et quand on le lit avec la conscience de ses procédés, on retrouve trois grands procédés foucaldiens qui sont mis à l'œuvre. Décalé. Dès le titre, nous accusons, point d'exclamation, qui reprend bien évidemment le j'accuse de Zola et qui, si on y voit vraiment une itération, une ressignification, peu importe, euh, questionne euh, la mythologie de l'intellectuel en France. Interpellé. Ou, euh, comme dirait Arlette Farge, mal dire c'est-à-dire dénoncer l'hypocrisie de la France dans son rapport à des migrants sans-papiers, qu'elle tolère tout à fait quand il s'agit de les faire travailler, mais par contre, euh, quand il s'agit de les reconnaître donc, comme sujet de discours, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le récit des mauvais traitements, il faut s'accrocher quand on lit ce, ce volume-là, euh, de, de la Voix des sans-papiers, numéro 18, le récit des mauvais traitements lors d'une manifestation. Et là, on entend la rage de la vérité. Page 3, le récit de Kaba, je cite « Nous, les sans-papiers, on en a marre d'être là de cette façon !» Point d'exclamation. Donc l'enjeu reste ici, euh, la prise de parole et l'interpellation. Euh, prise de parole, c'est une expression qu'ils répètent tout au long de leur texte. Fabriqué, euh, pour finir, dans un collectif, dans cette distribution acharnée de ce journal, par 40 degrés euh, en plein mois d'août, euh, à tous les gens qui sortent du Métro-République, tout temps, tout temps, tout le mois d'août. Et fabriqué donc, par leur site, où vous trouvez euh, accessibles gratuitement les numéros de, de cette revue, par les discussions que vous pouvez avoir avec euh, ces collectifs, constitués, euh, ben, un collectif justement, page 7, le mot d'ordre, hein, peut-être le bon mot d'ordre créons du lien diffusez parlez-en alors, lire cet écrit, euh, la question euh, initiale que je posais au début euh, ne se pose plus comme telle. Il me semble que c'est évident qu'il y a des discours qui sont effectivement libérateurs, ou en tout cas c'est sûr qu'il y a des discours qui ont un potentiel de libération. Je crois que la question, en tout cas celle que je voudrais poser euh, aujourd'hui euh, ici, et que je voudrais faire entendre, et c'est la question foucaldienne vraiment pour moi, euh, elle n'est pas annulée, elle est déplacée. La manière dont ce journal, il est distribué tout l'été, euh, comme ça, sous un soleil de plomb, place de la République encore, euh, me semble indiquer que l'enjeu de l'effectivité de la parole, il n'est pas tant du côté de ce qu'il est possible de dire, il est du côté de ce qu'il est possible d'entendre. En tout cas, il est aussi de ce côté-là. Les gens parlent, c'est un fait. Mais qui les écoute Page 1 de La Voix des sans-papiers, qu'on lise ces mots parlant du droit bafoué. C'est difficile de fuir face à cette demande, sous la forme d'une injonction, et Foucault euh, a très très bien vu l'indécence, effectivement, de ce qu'il appelait « parler pour les autres », mais il faut aussi se souvenir que Foucault, c'est quelqu'un qui a beaucoup entendu, et qui a fait l'effort d'aller chercher la parole des détenus, par exemple. Euh, sur des configurations très, un, très, très étonnantes et impressionnantes de questionnaires, d'entretiens, euh, de lectures des textes des prisonniers. Bon, on a pu parler tout à l'heure avec euh, Jacques Rancière de euh, l'Archive ouvrière euh, bon, également. Euh, ce que nous a appris Foucault, c'est qu'on ne peut pas faire fonctionner seulement une question sur la libération dans le discours à partir de la parole en tant qu'elle est émise il faut aussi s'interroger sur une modalité de sensibilité, de réception de la parole, et il y a beaucoup de gestes de Foucault, beaucoup de concepts de la fin de Foucault autour de l'attitude, de l'éthos, de l'intellectuel, euh, qui nous, nous, nous... viennent nous aider à penser cela. C'est la fin de Surveiller et Punir en 75 Il faut entendre, modalité de la sensibilité, le grondement de la bataille. L'enjeu pour un Foucauldien, c'est moins de parler ou euh, comment dire de chercher à, vous avez tout ce côté, donner les mots à ceux qui ne les ont pas. Bon, ils les ont les mots. Euh, bien sûr que oui. Euh, donc il s'agit d'entendre, d'écouter et d'entendre. Et c'est ça, à mon avis, euh, un geste foucaldien par rapport au rapport entre libération et discours. Donc s'il y a une nouvelle culture, effectivement peut-être qu'elle est de l'ordre du « prendre la parole », mais alors comme l'écrit Philippe Sabot dans un article sur la vie des hommes infâmes, avec le « p entre parenthèses. « Prendre la parole à condition de la rendre. »« Prendre la parole à condition de la faire circuler. »« À condition de ne pas la monopoliser. »« À condition de la partager. » Est-ce qu'on peut être en démocratie euh, si on n'a pas ça donc, le présupposé que je voudrais, euh, sur lequel je voudrais terminer, c'est ça, c'est qu'à la base de l'activité euh, libératrice de la parole, il y a une certaine sensibilité qui peut-être euh, induit une redéfinition de ce que c'est que l'esthétique, peut-être moins du côté d'une analyse du travail de la forme et plutôt du côté d'une analyse de la réception, de la capacité à, à être sensible, sens, on va dire, un peu cancien de, de l'esthétique. Et donc, la conséquence de tout cela, c'est l'extension euh, du corpus, de ce qu'on appelle littérature, jusqu'à l'écrit, jusqu'à euh, le signe aussi. Euh, pas forcément besoin d'avoir des mots pour parler, euh, on voit aussi euh, que dans certaines pratiques, euh, des réseaux sociaux... Euh, de, de, de l'image, on peut tout à fait avoir des gestes très très libérateurs au niveau de l'économie des signes, euh, c'est pas réservé que euh, aux, euh, aux, aux drag queens et drag kings, c'est aussi des intellectuels qui font ça, je pense au compte Instagram de Philippe Mangeau, qui est vraiment dans, dans, dans cette idée-là, euh, qui est un littéraire d'ailleurs, euh, qui, qui est dans cette idée qu'on peut travailler avec les réseaux sociaux dans une économie du signe, qui travaille euh, de, de ce côté-là, du côté de la sensibilité. Conséquence donc, émergence d'un nouveau concept peut-être de la littérature qui, qui va de ce côté-là et qu'on peut relier à la politique. Et euh, donc, euh, appel à ce mot d'ordre de Foucault, euh, entendre, entendre le grondement de la bataille. Euh, si c'est à propos de ce type de parole-là qu'on le dit, donc oui, je pense qu'il y a politique de la littérature, effectivement. Je vous remercie. Merci beaucoup pierre élie pour, euh, pour cette réflexion donc, sur euh, à la fois l'effectivité de la parole et de la l'effectivité de la, la, la libération de la parole et et cette typologie hein, que vous avez euh, dressée euh, les différents procédés pour euh, valider en fait cette cette effectivité de la parole donc, décalée interpellée fabriquée euh, est-ce qu'il y aurait des questions on laisse la place aux questions oui De la, de la parole Donc, Je ne peut pas dire que faire l'expérience de la parole euh, c'est aussi réfléchir sur sa vanité et chercher l'efficacité de la parole c'est comme euh, faisait Foucault en allant chercher les côtés de René Roussel euh, aller chercher l'effondrement du langage et commencer la parole à partir du moment où le, le langage s'effondre c'est-à-dire ces lieux, cette géométrie de l'effondrement. Enfin, je pense à Becker quand il parlait en fait de la littérature de l'échec, euh, ou à ses corps mutilés euh, en fait. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas chasser par un autre procédé finalement, qui serait euh, la vanité, parler au milieu du droit, comme vous avez dit, euh, parler pour qui, euh, pourquoi euh, à quel horizon, à quel visage. Euh, et une fois que cette prise de conscience de la vanité de la parole, de dire, ne permet pas justement d'aller vers cet endroit où il y a effondrement du langage, et à partir de l'effondrement du langage construire cet ailleurs de la parole pour revenir parmi les hommes. Donc, je ne sais pas si euh, vous voyez le, le procédé euh, que je veux mettre en perspective Oui, oui, j'entends, oui. C'est parler seulement lorsqu'on a pris conscience à la fois de la vanité de la parole parmi les hommes et de la nécessité de chercher l'effondrement du langage de renouer avec la parole. Euh... Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Foucault cite Beckett, dans l'ordre du discours, justement juste avant hein, de, de parler de l'idée que les gens parlent. Et C'est vrai qu'il y a quand même cette idée, donc il cite, euh, il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut quand même continuer. Donc je, moi, c'est ce que j'entends dans, dans votre question euh, sur la vanité. En tout cas, je, je pense que, enfin, à, à ce point-là, euh, effectivement, le, la vanité est toujours présente dans l'usage du langage. Euh, alors parler d'effondrement du langage, je sais pas, euh, je sais pas si. Bon Faut, faut... Je ne sais pas si je dirais ça moi. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que dans la manière dont vous en parlez, il y a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est très, euh, qui est très euh, présent dans l'époque. Enfin, je pense, en fait, ça me fait penser au livre de Chapoutot récent, sur le grand récit où il parle à la fin de, de ce paradigme un peu post-moderne, et de tous les termes j'ai plus en tête mais euh, il, il cite finalement tout ce qui est, même à propos de la littérature d'ailleurs, hein, le théoriste de Marx euh, donc pas, Mar pas, pas le Marx le philosophe à l'autre euh, sur la dévalorisation du langage donc effectivement il y, y a un peu ce côté désublimation, effondrement dans le langage et il faut quand même faire quelque chose donc il, il s'agit effectivement d'affronter de, de, de, ça euh, je... je... D'un point de vue très surplombant comme ça, de parler d'effondrement du langage, bon, je ne sais pas, il me semble que ce qui est sûr, c'est qu'il y a de grandes mutations en ce moment sur le langage, ça c'est évident, avec la question de l'explosion euh, quantitative et qualitative aussi euh, des types de discours qui peuvent être tenus, ce qui euh, met une tension incroyable sur la possibilité du brouhaha, de la parlotte du bullshit, on peut prendre tous les concepts qu'on veut qui existent dans la théorie philosophique là que je suis en train de, de nommer, ça c'est vrai que c'est un enjeu de l'époque. Maintenant, du point de vue de la subjectivité, de la pensée, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on fait euh, quand il y a ça, euh, moi je, je, je, je, je vois euh, l'héroïsme de ces personnes, par exemple, qui distribuent euh, le journal euh, tout le temps. Il y a... Il y a je crois que c'est du, du côté de. Bon, c'est un gros mot un peu maintenant, mais c'est du côté de la vertu, quoi. De l'effort, qui est insensé, qui est, un, qui est, qui est insensé, l'effort pour euh, la liberté, quoi. Euh, et qui, qui, qui ne peut être soutenu qu'au prix d'une certaine illusion, euh, si on est un peu. Bon, moi je reste qu'ancien quand même. Donc, si soutenu au prix d'une certaine forme d'illusion, qui est de croire quand même qu'on peut être entendu par quelqu'un. Euh, donc, si je. Si je synthétise là, mon cheminon, j'ai réfléchi en vous parlant, c'est-à-dire que euh, face à cet effondrement du langage qui me semble être du côté quand même du fait, euh, je crois que du point de vue subjectif, il y a une nécessité d'y croire quand même, une nécessité d'une certaine foi, euh, mais la foi c'est toujours de l'ordre du pari, c'est toujours de l'ordre peut-être de l'illusion du point de vue théorique, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pourra pas fonder sur un savoir, euh, mais c'est là, c'est à cet endroit-là et je crois qu'il a du point de vue Foucauldien en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de concepts qui disent ça -dire quand il parle de la parésia, le risque de la mort, euh, de la rage euh, ça, ça va chercher à cet endroit-là dans une subjectivité quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rationnellement déductible voilà c'est ce que m'inspire euh, votre, euh, votre question je J'étais obligée de partir avant juste la, la, la fin, alors il faudra me, me, me relire la fin, parce que j'imagine qu'il y avait un acmé, J'avais été évidemment magnétisée par euh, euh, oui par, par euh, ce, que, ce, que, ce que vous avez dit. Euh, D'abord, parce que je, je me mets à, à présider n'importe comment, je vais quand même demander s'il y a encore d'autres questions dans la salle, avant que je réfléchisse, que je récupère un petit peu, parce qu'en en fait, euh, enfin, le truc tout simple, c'est que Jacques Rancière avait, euh, avait un taxi à 17h30 et que le taxi m'a expliqué qu'il pouvait pas venir avant 18h. Et donc, euh, et il allait rater son train, et donc voilà, euh, Isabelle est partie pour euh, l'accompagner. Euh, oui, euh, est-ce que vous pouvez me rappeler votre euh, prénom et votre Diego, nom mec. Diego, en plus. Euh, Diego, euh, <rire> d'accord, très bien. Je voulais juste demander euh, le, le lien, je ne sais pas si c'était naïf, le lien avec, entre euh, cette, euh, cette réceptivité, cette sensibilité, et le geste de la sociologie, euh, le rapport à la sociologie, en fait et le geste, notamment, je pense à la misère du monde bah, genre Mais vous n'êtes pas du tout naïf, monsieur Kavessa-Makuzo. <rire> <rire> euh, c'est tout à fait intéressant. Euh, c'est très important. Euh, dans la misère du monde, un des textes qui va mettre beaucoup en tension euh, la, le questionnement foucaulien, c'est la post-faste, hein, « Comprendre euh, » de Foucault. Bon, C'est exactement ce même type de geste. Tout à fait. Alors, du point de vue de la sociologie, bon, ça a été dit dans d'autres interventions, la critique de Jacques Rancière est intéressante, ils sont, je dirais, en difficulté d'une autre manière qui est que le sociologue doit quand même, enfin, en tant qu'il y a une ambition explicative par rapport au déterminisme sociaux dans la sociologie, c'est une autre manière de recouvrir la parole qui pose d'autres enjeux, c'est pour ça que comprendre à la fin de La misère du monde, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Mais euh, le côté euh, aller voir, essayer d'entendre euh, les gens, cette catégorie de gens, qui n'est pas l'individu, qui n'est pas le sujet, enfin moi je crois vraiment à ce concept, c'est un concept hein, euh, de gens euh, complètement indéterminé. Euh, c'est très important dans la construction il ne faut pas oublier, en tout cas pour moi dans ma lecture hein, de, des années 50, 60, 70, 80, les parcours qu'il y a eu, euh, je mets vraiment en continuité des, des, des, des penseurs qui ont été finalement sous le patronage du mot de Camp Guillem. Euh, la philosophie, donc, donc dans le normal et pathologique, euh, la préface ou l'introduction, je ne sais plus, euh, la philosophie est une discipline pour laquelle toute euh, matière étrangère est bonne et pour laquelle toute bonne matière est étrangère, il euh, y a plein de parcours de philosophes, d'agrégés de philosophie, donc Lévi-Strauss qui va aller du côté de l'anthropologie, Bourdieu qui est agrégé de philosophie à la base, qui va aller du côté de la sociologie. Bon, il y a quand même plein de parcours comme ça, où les, les gens vont chercher quand même un rapport, bah on pourrait dire, mon concept euh, voilà, éminemment problématique, mais je vais quand même l'utiliser là, du point de vue opératoire, dans le réel, par rapport à l'idée, voilà pure idée. Euh, Foucault, il va faire ça avec l'histoire ce qui va le mettre en difficulté euh, du point de vue du décalage entre la parole réelle des gens, des contemporains, et la parole décalée dans le temps de l'archive, mais tous les concepts méthodologiques qu'il va proposer, euh, archéologie, généalogie, ontologie critique de nous-mêmes, ils visent en réalité à mettre en continuité le travail de l'archive avec un enjeu contemporain. C'est euh, ce qu'il ce qu avait appelé le point de généalogie, euh, voilà. Donc pourquoi, pourquoi il choisit la folie C'est parce que c'est vraiment en tension à ce moment-là, pourquoi il choisit la sexualité, l'histoire de la sexualité C'est parce que c'est vraiment en tension à ce moment-là. Donc on peut dire que finalement, sur la méthodologie historique qui introduit un décalage, le choix du thème ramène dans le contemporain. Il y a ça. Et il y a la deuxième chose, qui est qu'il ne faut pas oublier quand même. Et ça, moi, je, je me bats beaucoup pour faire entendre ça et pour construire une lecture de Foucault qui ne transige pas là-dessus. Foucault, c'est pas que quelqu'un qui a écrit des choses. Il a aussi fait beaucoup de choses. Et on ne peut pas penser la, la philosophie de Foucault sans un certain nombre de gestes. C'est-à-dire que Foucault, c'est un psychologue expérimental diplômé. Il a été à l'asile pendant plusieurs années. Bon, Philippe Sabot en a très très bien... Euh, parler dans d'autres travaux. Euh, il va au moment du groupe d'information sur les prisons, il est avec les détenus dans des actions illégales, de faire passer des questionnaires pour pouvoir ensuite faire des brochures intolérance, enquête intolérance, où on va essayer de pouvoir euh, expliquer euh, avec la propre parole des détenus ce que c'est que les conditions de détention. Et ça c'est vrai que c'est un peu moins dit, ou étudier en, en France, mais le tournant sur la subjectivité à la fin éthique, il y a aussi une expérience fondamentale de Foucault, c'est l'Amérique, c'est les campus euh, à Berkeley, et puis la contre-culture euh, homosexuelle euh, de, de Californie. Donc il faut jamais oublier ça, euh, Foucault, il a eu un rapport à l'expérience qui n'était pas sur le mode de la clinique, comme peuvent avoir les psychanalystes, qui n'était pas sur le mode de l'entretien sociologiques que peuvent avoir donc d'autres professions des sciences humaines, mais qui étaient de l'ordre de ce qu'il appelait l'expérimentation. Voilà, donc la question est tout à fait, pour moi, justifiée, et il y a des réponses du point de vue de la, de, de, du, du réel du, du parcours de Foucault. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bon, c'est vrai que euh, bon, moi, je ne suis pas très bonne à, à, à bien séquencer le temps, mais euh, on, on va vers notre dernière euh, communication. Euh, J'ai quand même envie de dire quelque chose, même si je n'ai pas entendu euh, euh, la fin. Euh, bon, c'est très bien fait, cette façon de, de, de, de, de partir d'une interrogation sur la possibilité du... De, comment dire, de d'un langage libérateur tout en ayant soupçonné tous les dangers, et ce moment, quand même, qui est très drôle autour de la jouissance de, de la parole, c'est vrai que les gens parlent, que ça, ça jouit, quoi, <rire> et c'est. Euh... Bon. Et, donc, euh, et, et, et trouver dans le texte même, avec cette notion de procédé, euh, les, les différentes figures décalées, interpellées, fabriquées, qui permettent de reconstruire éventuellement, même chronologiquement, euh, une, une, une façon euh, d'écrire Foucauldienne, ou une façon de, euh, aussi de décrypter... Euh, une certaine parole ou une certaine là c'est une écriture une certaine parole mais c'est une parole peut-être parce que c'est de l'écriture c'est la parole euh, une certaine parole tout ça c'est très bien l'idée que prendre et rendre hein, ça c'est ça ouvre quand même un espace de, de lecture de Foucault et d'utilisation de Foucault que je trouve assez puissante c'est vrai je, je... Après, j'avais une question, c'était parce que euh, vous avez parlé de Hervé Guibert. Et, et en fait, moi, je pensais que vous alliez aller regarder les textes d'Hervé Guibert et tout. Pas du tout. Euh, et donc, du coup, si je me dis politique de la littérature, finalement, euh, est-ce que euh, là on a politique de la littérature dans, dans le travail euh, qui est celui de Foucault, dans, le, dans ce journal est-ce que vous diriez ce journaliste de la littérature Non Alors, je, je parlais à la fin de politique de la littérature. Ah, j'ai bon, raté. Le concept bon, s'élargit. Euh, sur Guilbert, dire un mot sur Guilbert. Euh, je ne vais pas commenter les textes de Guybert, Là, je n'ai pas les moyens. Euh, ouais. Voilà. Euh, simplement, ce qui est très très intéressant pour moi, et ce qui a fait tout glissement, finalement, hein, jusqu'à mon intervention, c'est que, enfin, l'intervention telle que je l'ai construite, c'est que comment Foucault parle de Guilbert, ça, il ne faut quand même jamais oublier ouais. ça. Hein. Euh, Foucault en parle en termes de fabrication. Le texte fabrique quelque chose et ça c'est bon c'est pour ça là il y, y, y a cette hésitation que, mais qu'on a tous mais ça c'est comment dire c'est une hésitation de technique philosophique qu'il faut avoir qu'il faut avoir c'est pas moi qui vais cracher sur la technique philosophique jamais mais euh, parole texte voilà mais pour Foucault c'est de la matière le discours est une matière donc c'est en puissance et après, donc, toutes les, toute la formalisation qu'on va pouvoir mettre dessus, c'est de l'ordre du travail, c'est-à-dire de la boîte à outils avec le truc qu'on sépare. Alors, est-ce que le concept de parole, ça va marcher, ça va pas marcher ben, ça va construire quelque chose, ça va effacer autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on aborde en termes de matière, on en Je veux dire, c'est quand même ça, le concept de matière, c'est voilà, la matière, l'empuissance, enfin, toute, toute cette gamme-là d'aborder euh, les choses à ce moment-là, de ce point de vue-là. Euh, ben, on, on a un rapport qui, qui, est, qui, qui change, et qui effectivement, à mon avis, change aussi le spectre d'extension de la littérature, qui, qui peut s'appliquer de manière beaucoup plus large que, que effectivement, ce qu'on a pu peut-être effectivement bon, entendre aujourd'hui, qui est vraiment le champ littéraire. Et je dirais juste une dernière remarque très rapide là-dessus. Quand on lit Benoît Denis, c'est Benoît, hein, son prénom, hein, sur euh, littérature et engagement, donc ce manuel-là, littérature et engagement de référence, il dit quand même, dès le départ, trois critères de la, la, la thématisation de l'engagement littéraire, c'est l'autonomisation du champ littéraire, la figure de l'intellectuel, et la révolution d'octobre euh, 17. Bon Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'en réalité, si on change l'événement donc du point de vue historique, qu'on arrive sur vraiment après coup, mai 68, l'intellectuel, bon, j'en parle pas, mais c'est Foucault, c'est évident, hein, l'intellectuel spécifique, euh, tout ce modèle-là, on peut aussi travailler du point de vue de l'autonomisation du champ littéraire, c'est-à-dire le fait qu'il y a un travail de la forme qui est spécifique au, au, au, au littérateur, à l'écrivain, enfin tout ce que vous voulez, euh, travail de la forme et dire qu'en fait, quand on a un abord fou qu'à dire des choses, c'est le travail de la matière. C'est-à-dire tous les travaux possibles, des travaux, collection hein, des travaux, euh, les travaux possibles sur la matérialité du discours qui compte. Donc c'est toute une question d'ontologie qui change. Mais alors, ce qu'on a entendu, par exemple, hier, dans la discussion, ce que dit aussi Philippe Sabot, euh, la question de l'anthologie, la question du dispositif, euh, qui est bien une certaine manière de traiter une, une matière, mise en forme. donc, vous le mettez dans la littérature. Ah, hein, mais tout à fait, mais à fait. ça c'est la critique de la littérature dans la vie des femmes Quand Philippe Sabot, hier, nous explique la critique de la littérature mmh. dans la vie des hommes et femmes, c'est ça, c'est-à-dire une certaine mise en forme. Et tout le geste, bon, j'en parle dans l'article sur le corps aussi, à propos de la notion de corps, tous les gestes de Foucault de sous-détermination de certains concepts. Donc le corps, il y a un vrai enjeu là-dessus. Il faut sous-déterminer la notion de corps. Il faut sous-déterminer la, la, la notion de subjectivité pour arriver aux gens. Il faut sous-déterminer la, la notion de, de discours pour arriver à... Enfin voilà, à toute, toute cette... Il y a beaucoup de notions chez Foucault qu'il s'agit de sous-déterminer justement pour arriver à cet espace de la matérialité. Et ensuite, il s'agit de travailler. Et là, c'est une autre question qui commence.